Bien, avant de vous servir de la scie, des premières choses très simples. La première, indispensable, lorsque vous sortez la scie du paquet, la lame n'est pas tendue. Pour une bonne utilisation, une lame tendue reste indispensable, sinon vous ne pourrez jamais réaliser ni de coupe droite, ni de coupe en forme. Pourtant tendre la lame, très simple, vous posez la pointe sur votre table, la main posée sur le manche, vous appuyez légèrement et vous venez serrer la vis de serrage, tout simplement. Lorsque vous avez... La petite vis qui dépasse de 5 à 6 mm, votre tension est parfaite. Deuxième petite astuce pour une utilisation efficace, lors de la prise en main, pensez à positionner deux doigts en gâchette. Ça vous amènera précision et qualité de travail.